Bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Voilà. Je vais commencer ce direct par le dossier du grand gendarme. Quand on dit gendarme, c'est être bien formé, être intellectuel. Mamadou Alpha Barry. Depuis le temps du président Alpha Condé, il a été arrêté. Mais comme il y a des gens ici sur Facebook, ils sont animés que de haine. Je vous ai tous bloqués quand j'ai fait la publication. C'est-à-dire quand vous ne cherchez pas à comprendre un dossier, c'est-à-dire tu vois des gens, c'est ça le problème de la Guinée. Chacun, c'est le nom de la personne qu'on regarde. Il est Diallo, on défend. Il est Camara on défend. Il est Kogomou, on défend. C'est ça le gros problème. Mais les Guinéens réfléchis, ceux qui connaissent le monsieur... Ils ont commenté. Sans mettre la haine, tu entends des gens, c'est au temps du président Fakonde. Qu'est-ce que, qu que le colonel a à voir avec le président Fakonde Il a été arrêté pour un coup d'État. Il a été arrêté pour politique. C'est quelqu'un qui avait problème avec sa famille. Et depuis lors, des gens qui sont jaloux contre lui, ils ne veulent pas que ce monsieur sorte de la prison. Ceux qui, ceux qui viennent vomir leur salade en commentaire, parce que on a mis, oui, tu n'as pas dit ça, on en président de présenter quand il y a eu le coup d'État, vous dites que c'est le président Fakonde. tous les prisonniers qui étaient là, ils ont fait sortir, pourquoi ils n'ont pas fait sortir le colonel, des idiots comme ça, vous êtes tout le temps animés, que de haine, ethnie, si le colonel avait un autre nom, vous n'allez pas commenter ainsi, c'est ça le gros problème de la Guinée, des gens sont là, ils ne veulent pas que le monsieur sorte. Mais vous ne comprenez pas cela. C'est être animé. Oui, c'est Alpha, Alpha Condé qui l'a arrêté. Qu'est-ce que le colonel avait à voir avec le président Alpha Condé Et c'est ça le gros problème de la Guinée. On ne cherche même plus à, à savoir les problèmes. C'est le nom de la famille qu'on regarde. On fait un jugement. Ah, ils sont contre nous. Ah, c'est un Alors le libérateur est là-bas. Dites au libérateur de libérer le colonel. Comme c'est le président Fakonde qui l'a attrapé, ok, ça va. Comme vous dites ça, on dirait que le problème qu'il a eu, c'est avec le président Fakonde. À un moment donné, prenez la peine de savoir, de chercher à comprendre pourquoi le colonel est là-bas, pourquoi ils ont libéré les gens, ils ne l'ont pas libéré. C'est Bala Samoura et Idi Amin. Voici des gens qui ont détruit même l'armée guinéenne. Idi Amin. Qui a détruit l'armée guinéenne. Au lieu de chercher à savoir, vous venez vous flanquer, à raconter des salades. Donc le monsieur Bala Samoura, parce qu'il n'a pas le niveau du monsieur, ça c'est clair et net. Vous l'avez vu. Vous avez écouté ses vidéos. Et la gendarmerie, les gens peuvent témoigner. Qui est Mamadou Alpha et voilà, Alpha Barry. Lui, n'a pas accompagné les gens. Lui, ce n'est pas son frère. On a dit, oui, il faut le mettre à l'école. Non. Il a étudié. Il est bien calé. Et il sait faire son boulot. Mais Bala, les Nyangbo, qui n'ont même pas de niveau hein, un tapissier comme Bala. Un tapissier comme les Bala, là. C'est eux. Ils ne veulent pas des Nyangbo parce qu'ils ont fait la même formation. Ils sont de la gendarmerie. Idiamine est gendarme. Bala est gendarme. Ils ne veulent jamais voir ce gars, ce monsieur, briller à la gendarmerie. Ils font tout pour le faire taire là-bas. Qu'une histoire, je ne sais de quoi, avec son oncle. Si sérieusement, vous aviez la volonté, le monsieur là ne serait même pas en prison aujourd'hui. Il ne serait pas en prison aujourd'hui. Le monsieur ne serait même pas en prison aujourd'hui. Yep. Ça, je vous dis, hein. euh... Le monsieur ne serait pas en prison aujourd'hui. Mais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, je vous le dis, le monsieur est tout le temps en prison. Malgré qu'il est en prison, on ne veut pas l'aider à sortir. Bala et Idi Amin prennent la décision de le radier de l'effectif de la gendarmerie. Et avec ça, le pays l'avait va avancer. Et avec ça, Mamadou Doumbouya était là le 5 septembre, que la justice sera la boursole. La justice sera à la boursole. Et, et pourtant, c'était un problème entre lui et, et, son, et son... Je crois un de ses parents. Donc, moi, je vous ai dit, souvent, certaines personnes, quand vous voyez des commentaires, on fait certaines choses. Essayez de vous, de vous ressaisir, quoi. Ne regardez pas que l'ethnie seulement, à chaque fois. Ne regardez pas que l'ethnie. Voilà. Maintenant... C'était le cas de du colonel Mamadou Alpha. Franchement, tu vas demander, vous prenez 100 aujourd'hui, ils vont apprécier le colonel. Mais les bandits, Bala Samoura et Idi Amin, voici des gens qui ne veulent pas que quelqu'un d'autre les dépasse. Quelqu'un d'autre les dépasse. Attendez, je vais vous montrer la vidéo de Bala Samoura et de l'autre plutôt. Attendez, voilà. J'ai la vidéo de Dan Sakuruma oui, partagée dans tous les groupes, vous allez voir. Une transition avec une... Tout simplement parce que Écoutez, hein. la population a demandé l'armée à redresser une situation, parce mmh. que le président qui était en fonction Écoutez. a changé la constitution mmh. pour avoir un troisième mandat mmh. au prix de beaucoup de morts, beaucoup de victimes. Et... Voici, voici des fanfarons. C'est-à-dire, vous, vous pensez que le monde, avec vos séductions bidons comme ça, il est venu... Comment rassurer la Banque mondiale C'est pourquoi je vous ai dit hein, les, les partisans du RPG Arc-en-Ciel ici aux États-Unis, l'UFDG, UFR tant que nous ne marchons pas devant les Nations Unies, vous savez, je vous ai parlé, c'est parce qu'on est assis que les Occidentaux pensent que tout va bien dans le pays. Je vous ai déjà dit, UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, c'est le bon moment de marcher devant les Nations Unies. Devant comme la Maison Blanche pour dire à ces bandits pour prouver au monde entier que rien ne va au pays. Le peuple dont Dansa parle, qu'on a le peuple a réclamé. Pourtant que Dansa était avec le pouvoir. Je vais dire ça comme ça. Dansa était là. On a organisé des élections, il était là. Des, des personnes comme ça. Des camélions. Écoutons le récent. Hein. Écoutons. Après j'ai son il dossier. Beaucoup de morts, mm -hmm. beaucoup de victimes. Écoutez. Et avec euh, une réelle limitation des libertés politiques et sociales pour que une réelle limitation politique et des droits mamadou Doumbouya a tué combien de personnes le 5 septembre dans ça si c'était parlé de moi ces femmes se sont déplacées personne où est la liberté aujourd'hui dans ça les journalistes combien de journalistes sont menacés dans ça tu viens te flanquer ici Hein. tu viens te flanquer tu n'es même pas le lieu du peuple Personne n'a voté pour toi. Tu as été choisi par le bandit Mamadou Doumbouya. Dans ça, qui t'a élu Qui a voté Le temps de présent Fakonde, c'est mieux. Au moins, s'il y a eu des élections. Même d'autres ont contesté. Toi, dans sa fanfaron, qui a voté pour toi Qui a voté pour toi dans ça Au lieu de parler du peuple, qui a voté pour toi dans ça Tu as été élu par le peuple. Un président de l'Assemblée, il est, il, est, il, est, il est élu aussi. On doit voter pour le président de, de, de l'Assemblée mais tu viens t'asseoir en promenant ici parce qu'il n'y a plus de confiance, il n'y a, a pas ce climat de confiance entre la Banque mondiale et la Guinée aujourd'hui. Tu viens t'asseoir as, pour raconter des conneries. Et tu viens, tu es là en train de dire que oui, et le peuple, où était le peuple Et ceux donc ils ont dit le peuple le 5 septembre dans ça, où est Céludalé aujourd'hui qui a fait des tournées Ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui, Céludalé avait fait ça. Où est celui d'aller aujourd'hui La liberté dont tu parles. Des conneries, des bêtises. Mais nous allons vous montrer. Bientôt, nous allons commencer à manifester ici devant les Nations Unies. Nous allons euh, manifester aussi à Washington. Mais comme vous êtes là, on est assis jusqu'à présent. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de l'UFDG. Organisons-nous. Organisons-nous. Il faut qu'on prépare des manifestations ici aux États-Unis. Parce que les bandits se déplacent. Ils viennent. On est calme. C'est comme si tout va bien. C'est presque de millions de Guinéens ici aux États-Unis. Les grands partis politiques aujourd'hui, les leaders se menacent. et tu parles de droit. Écoutons, écoutons le. Lui, j'ai un gros dossier après ça. Réelle limitation des libertés politiques et sociales pour revenir pour venir à son, à son but. Le, la population qui a manifesté pendant plus d'une année n'a hein? pas pu arrêter le processus. Et finalement, l'armée est intervenue pour interrompre le mandat inconstitutionnel qui a été... C'est-à-dire... Non mais, ce pays-là, les gens ont un talent de mensonge, ont un talent de la démagogie. Tu étais à la tête de la société civile. Qu'est-ce que toi, tu as dénoncé au temps de présent, Fakonde Hein Mais vous ne le faites pas contre le peuple de Guinée. C'est quand vous ne vous assumez pas Arriver chez le bon Dieu à cause des miettes. Toi dans ça, tu n'es pas le rue du peuple. Tu es imposé. Et toi, dans ça, comme tu dis que tu ne te respectes pas là, tu aimes le mensonge. Ta secrétaire, ta secrétaire qui est aux États-Unis, qui est rentrée, toi tu as enceinté là. Il faut parler de ça dans ça. Ta secrétaire, des gens comme vous, à là. Coup des responsables. Ce que Mamadi Doumbouya a dit, que vous allez faire l'amour à la Guinée, oui, mais pas l'amour au secrétaire. Toi, dans ça. C'est ta, ta secrétaire. Tu es marié. Tu es responsable. Toi qui es le président du CNT, de l'Assemblée. Toi, tu n'as pas enseigné quelqu'un de C'est ta secrétaire. Est-ce que toi, dans un pays normal, dans un pays normal, toi, tu dois, être, tu dois parler au nom de Guinée. Toi, dans ça. Est-ce que dans un état normal, toi, tu dois parler au nom des Guinéens Toi qui as eu le courage d'enseigner ta, ta secrétaire, eh, dans ça. Toi aussi, tu dois parler. Toi, tu, toi, tu peux venir t'asseoir pour parler. Toi qui as enseigné ta secrétaire, toi, dans ça, tu peux venir parler au nom de la Guinée ici. Toi qui n'as pas réfléchi, eh, dans ça. Tu laisses ta femme. Tu enseignes ta secrétaire. C'est toi qui vas venir parler au nom des Guinéens ici. Est-ce que toi tu es un exemple pour les Guinéens Vous avez tous entendu. Secrétaire, faites, faites l'amour à la Guinée, mais pas à la secrétaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est dans ça. C'est dans ça qui a enceinté sa secrétaire. Il est maman le -yaka Toi tu n'as pas eu honte de faire ça. Toi tu vas parler au nom de, quel, de qui Tu n'es pas le lieu du, du peuple. Tu viens te flanquer ici, aux états unis Oui, c'est le peuple qui a demandé. Voilà. Et le troisième mandat, c'est rentré, c'est sorti. Voilà. L'armée, ni l'armée, a fédéré. Mamadi est un narco, un bandit. Il a fait le coup d'État. C'est un instinct de survie. Et le peuple dont tu parles, qui ont dansé le 5 septembre. Où est Fonike Manga aujourd'hui Tu parles de liberté. Je vous ai dit, il faut qu'on se lève. Tant qu'on a si ces bandits-là pensent qu'ils sont légitimes. Il faut que nous sortions ici, devant les Nations Unies, devant la Maison-Blanche, devant le Capitole, pour dénoncer le comportement de ces bandits au pouvoir. Où est celui d'aller aujourd'hui Quand vous dites le peuple, c'est eux qui manifestaient contre le pouvoir du président Fakonde. Où est maintenant ce peuple-là, bande d'idiots que vous êtes Non, mais c'est incroyable ce pays-là, quoi. Comme disait le feu à M. Couture, comment on peut construire une nation dans le mensonge, dans la confusion Ceux qui étaient hier avec le président Fakonde, C'est encore les mêmes qui sont là Qui veulent se faire blanc comme neige Tu étais présent de la société civile C'est toi qui viens t'asseoir encore Que non, vous voulez rassurer la banque mondiale Ils ne vont rien donner à la Guinée Il n'y a pas de climat de confiance Voilà Et dans ça si tu sais parler là, il faut dire comment tu as enceinté ta... Il faut, comment tu as enceinté ta secrétaire Comment toi, tu te dis responsable Et même aujourd'hui à l'Assemblée, tout ce qui est argent, c'est lui seul qui gère. Regardez combien de sorties il a fait. C'est des milliards, et des milliards. Ce n'est pas cadeau. C'est des milliards, je vous dis. Depuis qu'ils sont venus, c'est des dépenses. L'honorable Ahmad Damoro a été nommé il a fait combien de voyages S'il est même sorti même du pays, par rapport à toi, l'argent que tu as dépensé en un temps record, aujourd'hui on arrête Damaro qu'il a détourné de l'argent. 15 milliards. Il a acheté les trois bus que Mamadi Doumbouya même a dit qu'il t'a donné don. Et pourtant, c'est dans les 15 milliards que les trois bus ont été achetés. Les primes des députés, parce que le président Alpha Condé avait gelé les comptes. Il était en train d'auditer tous les départements. Donc, c'est dans les 15 milliards il a payé les primes des députés. Et encore, la rénovation de l'Assemblée. Toutes les images sont là. Rénovation de l'Assemblée. Attendez, je crois que je dois avoir les images là. C'est que, quand je vois ce, ce type se gonfler, on dirait que lui... Non mais c'est incroyable ce pays, hein, la Guinée. Attendez, je dois avoir les images. Parce qu'il y a le Guinéen quand tu parles, surtout mes cousins grecs là. Ils ont un sérieux problème. Voilà. Vous avez vu? Les bus, c'était l'Assemblée nationale. Ce n'était pas CNT. C'est l'honorable Ahmad Damaro qui avait payé ces bus-là. Vous voyez? Attendez, je crois. Voilà. Vous voyez, ce sont les bus que.. L'honorable Amadou Damora Aves C'est pas des. C'est pas. Voilà. Regardez l'assemblée avant. C'était comme ça. Regardez. Hein. Au temps du de, de tonton. Père Sonam. Kouli Regardez. Et. Regardez avant comment c'était. Les salles c'était comme ça. Les salles c'était comme ça. Hein. Avant. Vous avez vu? Avant. Regardez. Hein. Regardez. C'était les bus là qui étaient là avant. À l'assemblée c'était ces bus, je vous ai montré pour Damaro. Voilà. Vous avez vu les trois nouveaux bus maintenant, les trois quarts. Vous avez vu quand il y a eu le coup d'état Mamadou Doumbouya, regardez, il était en visite. Mamadou Doumbouya lui-même, il était émerveillé. Quand il est rentré dans le bureau, regardez, ce jour-là, il a même dit que eux, eh, ils ont travaillé ici. J'en je, je, viens, je vais vous dire pourquoi je, je suis en train de vous montrer tout ça. Regardez, c'est Djiba qui est assis comme ça. Après, Damaroka, il a rénové. Hein. Quand je vois ces petites personnes parler aujourd'hui de ces de de personnalités, comme eux, ils sont blancs comme neige. Voilà. Je vais publier encore les mêmes images. Donc, il y a eu tout ça. Mais dans ça est venu il a encore rénové transition hein? des gens qui sont là pour 6 mois, 12 mois. Ils ont fait des dépenses des milliards que Damaro même n'a même pas effectué. Là la CRIF ne voit pas ça. Dans les 15 milliards dont il parle, il est resté 5 à 6 milliards. Ils ont appelé les comptables devant tout le monde, la jeune Amérique. Mais tellement que ce pays là Nyambolu warani et pourtant même ce n'est même le nom de Damaro, de personne de l'Assemblée était sur la liste de la Kiev. Père à son âme, Luceni. Voici Luceni qui a envoyé le dossier. Quand je vois les Amara qui sont en train de faire nafigia pour mettre les Kounianke à Mal, comme c'est Damaro qui avait envoyé Luceni là-bas. Pourtant, père à l'âme de Luceni. C'est lui qui avait envoyé le nom de Damaro. Le dossier là, à la Jean-Amérie, Ils ont convoqué Damaro. Et Luceni s'est retrouvé dedans. Pour le prix de carburant, 20 millions. Il est mort pour 20 millions. Une histoire de 20 millions. Voici, jusqu'à présent, eux, ils sont détenus. Malgré ses dépenses. Dans ça qui vient d'arriver, il a butumé chez lui. Il a butumé chez lui. Jusqu'au bord de la route. Avec l'argent de qui Damaro n'a pas fait ça. Il a rénové, demandé la facture de rénovation. C'est combien ils vont vous dire c'est combien. Les voyages qu'il est en train d'effectuer comme ça, les journalistes n'ont qu'à demander aux frères de qui, combien ils ont dépensé. Vous allez voir que ça a dépassé les, les 15 milliards dont ils sont même en train d'accuser Damaro. Mais dans ce pays-là, tout ça, ça se passe. On est en train d'humilier des élites quand le pays va avancer. Ou alors le pays ne va pas avancer. Dans le mensonge. Lui, c'est sa secrétaire qu'il va, qu va enceinter. Sa secrétaire qu'il va enceinte. C'est incroyable ce pays Et vous voulez qu'on va parler Que, que le, la Guinée va avancer Que Boursol s'est rentré, c'est sorti Toi qui n'as pas eu honte Qui n'a pas pris de la hauteur Qui n'a pas réfléchi Avant de sortir avec ta propre secrétaire Non, quand vous voyez la fille, elle est belle hein? Ça quand même, je vous le rassure Elle est belle, elle a la taille Il n'a pas résisté et c'est pourquoi je vous ai dit, il y a des nominations. Regardez les Amara. Sonapi ou je ne sais quoi quoi. Chacun nomme sa copine. Et aujourd'hui, les filles, les gars, ils ont fait sortir les anciens dignitaires dans les maisons. Beaucoup de leurs copines logent dans ces maisons-là aujourd'hui. Les 200 euh, à côté du palais là. Résidence 2000. Aujourd'hui, ils sont entrés encore de mettre leurs copines dans ces bâtiments-là. Vous les voyez la nuit, au beau milieu de la nuit. Et ils sont en réunion. Et beaucoup ont même envoyé leurs femmes à l'étranger. Et la femme de, de tous ces gens-là sont à l'étranger. Bah là, bah, con, quoi qu'on les djiba, Dumbuya même. Et tous, ils logent des copines, leurs copines dans ces bâtiments-là. C'est pas des travailleurs. C'est-à-dire c'est incroyable notre pays. Quand là nous viennent en aide... Dans ces bâtiments, ils ont fait sortir des gens qui ont servi dignement ce pays, qui ont étudié, qui ont eu des diplômes, qui ont valorisé notre pays. On les a humiliés, on les a donné des délais de, de 24 heures, les faire sortir pour loger leurs copines dans ces bâtiments. Wallah, Dieu n'aura pas pitié de nous. Wallah, Allah n'aura pas pitié de nous. Même aujourd'hui, je vous parle, je vais vous montrer encore un dossier, mais je vais revenir sur ça. Moi, je vous ai dit, Damaro... Ne viens pas attaquer les gens parce que j'ai envie d'attaquer les gens. Et cette maison. Vous voyez cette maison. C'est en Guinée, hein. C'est pas ailleurs. Quand vous voyez, vous allez dire que c'est quelque part en Californie. Non. C'est en Guinée. C'est pas en Californie. C'est pas Beverly. C'est en Guinée. Oui. Donc, ça, voici encore un dossier. Ils sont en train d'acheter ces maisons-là. C'est incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. Mais le dossier là, le dossier là, demain, je vais vous donner le dossier encore. Parce que le Guinéen, c'est toujours comme ça. Quand tu viens, tu lui parles. Tant que tu ne mets pas preuve devant, ils ne vont pas. Ils vont dire eh non, parce qu'ils sont supporters des bandits là. Si vous saviez ce que ces bandits-là ont fait. Les deux qu'ils ont eu à faire. <rire> vous allez dire, si on savait, on allait garder le Coran. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous voyez dans sa non, je parlais de lui. Il a en tourné pour convaincre. Non, il faut nous soutenir, c'est le peuple. Et pourtant, <rire> il voit les manifestations. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien dans les caisses. Le président Fakonde ne se vantait même pas ou envoyait des gens pour venir dire non. Lui, il savait. Il comptait sur nos recherches. Pas en mendicité. Vous avez vu ces gens-là Non, c'est les anciens qui nous ont mis en retard. Oui, non. Eux, ils sont en train de mendier. Le président Fakonde il a organisé des élections avec des fonds propres. Quand on dit qu'on est libre, là, il faut savoir faire des choses avec ses propres moyens. Mais regardez les bandits aujourd'hui. Malgré qu'ils ont gêné les comptes des anciens dignitaires. Malgré qu'ils ont gêné les comptes des anciens dignitaires. Ils ont enlevé tout le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a rien dans les caisses de l'État. Rien du tout. Le port de Conakry, vous saviez déjà. Le port de Conakry. De toute façon, l'argent rentre, c'est comme ça, ils dépensent. Et les dépenses sont plus élevées que la et, et, et, les gains. Et vous savez ce que ça fait déjà. Donc, il faut chercher à combler, à commander. Même la France qui les soutient. L'ambassadeur voleur, il ne va même pas demander à la France de donner. Si ce n'est pas pour voler en Guinée. Ils ne vont rien donner à la Guinée. Et on est là qu'on va suivre ces bandits-là en Bon. Regardez maintenant. Ça fait huit mois. Ça fait huit mois que les étudiants du Maroc et un peu partout. Huit mois, hein, je dis bien. Les étudiants au Maroc. Même ils étaient en train de me supplier ce matin-là. Je les ai dit. Moi, Damaro, je ne fais pas cadeau au CNRD. Mais je vais parler quand même. J'ai dit d'appeler les blogueurs qui sont avec le CNRD qui aiment dire les paroles douces Devant le CNRB, Ça fait huit mois. 8 mois. Quand on va parler encore, ils vont dire non c'est du sabotage. Les étudiants au Maroc. <rire> si c'est faux là, je ne vais pas m'arrêter ici. Ils vont dire si c'est faux. Confirmez. 8 mois. Les enseignants contractuels, ça fait sept mois. À un moment donné, ils avaient payé un mois. Mais ça fait encore sept mois. Je te dis, ils sont venus endetter encore la Guinée. Vous n'avez rien compris. Au temps du présent, il n'y avait rien les ambassadeurs demandaient, on pouvait payer trois mois, quatre mois d'avance. Ça c'était au temps du président Fakonde. Les fonctionnaires du 23, 24, 25, 26, tout le monde était payé. Vous vous dites que non les, les anciens là, ils n'ont rien fait, ça que de notre malheur. Le sac de riz était combien Le sac de riz c'était combien Ça dit quoi monnette c'est quoi Un bandit comme Mamadi Doumbouya, un narco comme m'a Doumbouya vient se flanquer devant les guinéens qu'on il trahit son bienfaiteur parce que oui ce dernier lui a donné la chance d'être à la tête d'une unité puissante, les forces spéciales. Il les a armés. Ce bandit vient s'arrêter devant nous, co-démocratie. Où est cette démocratie Où est cette démocratie Quand il jubilait sa victoire contre le président Fakonde le 5 septembre, où est ce peuple-là dont il disait le peuple de Guinée C'est-à-dire qu'on m'a dit bandit, non, monnaie, c'est est mort. Non, monnaie c'est est mort. Le 5 septembre, vous n'avez pas vu ce bandit sur l'axe il était content tout le temps, c'est lui qui partait à la mosquée. Est-ce qu'il parle là-bas maintenant, ce bandit-là Il s'est servi de El Seloudal, paf, à la poubelle. Sidi Atouré, à, à la poubelle. Fonike -mange, à la poubelle. Les Kunduno à la poubelle. Où est son peuple En tout cas, ce n'est pas le RPG. À travers les obsèques de la première dame. Les gens ont compris. De Conakry jusqu'à Kanka Le mot d'ordre du président Fakonde. Ça, ça doit donner à réfléchir au Guinéens. Ça va leur donner à réfléchir. Comment des bandits, ce n'est pas des partis politiques, ce n'est pas des élus du peuple, des arrogants, des voleurs de grand chemin, des tonneaux vides, viennent prendre le pays en otage, dans l'arrogance en plus. Et on doit s'asseoir les regarder. On dirait que c'est eux, ils sont les seuls bénis de la Guinée. Si on était tous armés, les bêtises qu'ils sont en train de faire, ils vont le faire. C'est seulement la force qu'ils sont en train de montrer. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le choix de la majorité. Aucun respect envers nos élites. Personne n'ose parler, dire la vérité à ces bandits de, de, de, de CNRD. Donc, il est temps que le peuple se réveille. Voilà. Non, Kou, Koudjidji. Koudjidj, soirée, ce dossier de la CDAO, nous nous sommes en train de regarder. Voilà. Dans ça, n'était pas sur cette liste. C'est les ministres qu'ils avaient dit. Vous avez vu, Kagame était en tournée. Il était en Guinée-Bissau. Il est rentré ce soir à Conakry. Je vous dis, c'est une mission. Ce n'est pas pour envoyer de l'argent à la Guinée. Si vous voyez que les bandits, ils ont organisé l'inauguration du pont de Kagbélé pour mettre la photo de Kagame, comme c'est des gens qui cherchent à séduire, ils pensent que quand ils vont faire ça, ils vont essayer de convaincre. Non, c'est une mission, je vous dis. Restez calme, vous allez comprendre. C'est une mission pour demander à ces gens-là, faites ça et partez. C'est pourquoi Kagame a commencé par la Guinée-Bissau et rentré à Conakry. Mais comme c'est des gens, ils sont têtus. Eux, ils pensent qu'ils peuvent convaincre tout le monde, comme dansa était en train de se promener ici aux États-Unis. Attendons de voir seulement. Attendons seulement. Quand Kagame va quitter, vous allez entendre des échos. C'est pas eux que Kagame va venir chercher quoi chez eux Kagame est en mission. Il est en mission. C'est pas parce que la Guinée est beau. Non. Kagame est en mission de, de, de l'Union africaine. Donc, il allait voir... Vous savez, on dit... L'Union africaine, ils accompagnent la CDAO. Le président en exercice, il est passé là-bas d'abord. Ça, c'est pour leur proposer une porte de sortie... Les, les, les convaincre. Et comme s'ils ne veulent pas écouter cela maintenant, vous allez voir les sanctions. Parce que c'est des gens, ils sont là à tromper tout le monde, à faire le semblant. Les gens, pour le cas de la Guinée, c'est clair. Est-ce que vous attendez le Mali, le Burkina, s'associer avec ces traites Eux, ils sont soutenus par la France. Mali et Burkina, ils sont opposés à la France. Donc, ils ne sont plus dans le groupe là-bas. En Guinée, leur mensonge, le rideau du mensonge est tombé. D'abord, pour convaincre les militants du RPG, on nous disait au départ, lorsque le président Alpha Condé ne parlait pas, non, c'est le coup d'état du président Alpha fakonde vous voyez, il est sur la trace du président Alpha fakonde Voici comment ils avaient convaincu beaucoup de militants. Mais à travers ce décès, les obsèques de la première dame, beaucoup sont convaincus. Vous avez vu, Kanka? quand Ousmane, Ousmane Kaba s'assoit et il parle dans le film que les obsèques de la première dame C'était du jamais vu, que la mosquée était pleine. Ah! Ousmane Kaba... Il faut noter deux balles là. C'est pourquoi j'ai dit il te faut un trophée de Papatoya. Ali Allez, moi, quelqu'un vient y a Sayadou le braque, Kanka, Djamabra, Bo, Kasla, Lufa, Bo. Mais Mita, c'est quelque chose. On ne peut même pas se moquer. On ne peut même pas se moquer de ça. Tellement que Manumala, tellement que ce que vous avez fait, c'est pitoyable. C'est le monde entier qui a parlé de ça. C'est pourquoi j'ai dit Ousmane Kaba, il est. Wallah, on doit te donner un trophée de Papatoya. Parce que tu, tu avais dit ici que les anciens dignitaires, qu'il y a des gens qui ont 1000 milliards, que le gouvernement de Alpha Condé, il y avait des gens qui avaient 1000 milliards. 1000 milliards, ça fait 100 millions de dollars. Tu es économiste. Si ça venait d'un illettré, d'un de, de analphabète, je pouvais au moins lui pardonner. Mais un économiste, toi qui as été ministre des finances, de l'économie et des finances de la Guinée, tu sais ce qu'il y a au trésor à la Banque Centrale. Et toi, tu viens t'asseoir dans le dans, dans, dans le but de faire en sorte que les gens détestent le gouvernement du président Fakonde. Ah, Ousmane Kaba, il te de bon là. Tu as dit devant tout le monde ici que les anciens dignités, il y a des gens qui ont 1000 milliards. Il y a des départements ministériels. Depuis qu'ils sont ministres, ils n'ont jamais touché, c'est-à-dire 11 ans, leur département n'a même pas touché 50 millions de dollars ou 40 millions de dollars. Mais toi, tu as eu le kilo de venir dire ça aux Guinéens ici. Avec tout cet argent dont vous dites que les anciens dignitaires, ils avaient dans les, dans les comptes, le CNRD est incapable aujourd'hui de payer les fonctionnaires. Et 1000 milliards, un individu, 100 millions de dollars. Et pourtant, vous, vous êtes en train de chercher aujourd'hui 30 millions, 35 millions, 50 millions de dollars. Qui ne fait même pas... Non, non mais c'est quand même... Prenez les gens au sérieux, quoi. Quand on dit des politiciens n'afigila, quand la face que tous ces n'afigila meurent quoi. Voilà, pour que ce pays des gens honnêtes, quand ils disent quelque chose, qu'ils le font dans l'intérêt du peuple. Mais alta kalata tonafia ma via forma ko kankan. Hey, la mosquée était remplie. Ah non, Afanité le fait où? Alu ah, moi tu le diar la fait où? Afanter. Afanter, ah, fait fait où? là. la soirée. Toi, tu ne parles même pas de, des étudiants fictifs d'université. 330 milliards. 330 milliards. Mais c'est seulement en Guinée on peut voir ça. On accuse Damaro de mensonge de 15 milliards. Mais lui, il a un dossier de 330 milliards qu'il doit justifier. Non, c'est les politiques, c'est les Damaro, c'est les casseries. Vous avez vu tout le mensonge. 46, milliers, 46 millions de, de dollars. Contre Dr. Kassori. Ils ont tourné, tourné, tourné. Oh, Maintenant, c'est non, c'est 15 milliards encore. C'est-à-dire, eh, à cause de l'injustice, là, ce pays-là ne va pas aller. Vous avez vu Ali Touré ici se flanquer devant tout le monde, devant le peuple de Guinée, que Dr. Kassori a détourné 46 millions. L'argent n'a jamais été donné à la Guinée. C'était le plan, le plan de riposte du Premier ministre Dr. Kassori. Il y a Agnès, tous ces programmes-là. Grâce à Docteur Kassori. Mais ils n'ont pas eu la sagesse. Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont calomnié. Mentir. Parce que le président Fakoné l'avait dit. Plus le mensonge est grand, le Guinéen y croit. Ils ont menti sur Docteur Kassori qui a détourné. Qu'il est propriétaire de Sheraton. Qu'il qu a même une banque aux états unis Parce que je vous avais dit à l'époque. Ali Touré c'est un, un vrai villageois. Parce qu'ils ont demandé à Docteur Kassori. Comment il a eu des maisons. Tout, les gens ont des maisons ici partout. Mais que c'est ma, ma banque, quelqu'un qui a vécu aux États-Unis depuis le temps de l'Assana Conte. il vit, il vit aux États-Unis ici. Il est consultant, toutes ces choses-là. Toi, tu dis que comment qu il a des maisons. Il dit comment il a obtenu ça. C'est ma banque parce que tu ne peux pas prendre l'argent. Vous avez vu comme je vous ai parlé du cas de la Première Dame au Canada parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions que comment elle a pu acheter. Eric de Stéphane. Et il s'est fait passer pour un homme d'affaires, un entrepreneur. Donc, c'est par le canal de Eric que la dame a acheté. C'est pourquoi ils ont perdu la maison là. Parce qu'il était marié légalement avec une dame. Et quand on lui a pris, en flagrant délit, la, la dame a récupéré. Voilà. Donc, c'est comme ça. Aussi, ils ont menti sur Dr. Kassori. Comment il, lui, il a dit que c'est ma banque. Et, effectivement quand tu n'es pas homme d'affaires, de trucs, quand tu as un bon crédit ici, tu payes tes impôts à temps réel, ici. Ton téléphone, tu payes, si c'est abonnement, tu payes la facture à temps réel, l'assurance de la voiture. Tout le monde a un numéro ici, social. C'est à partir de ça, ton, voilà, on évalue. Tu, tu payes, tu es régulier à payer tes dettes. Ton crédit monte. Tu n'as pas besoin même d'avoir 10 000 à la banque. D'autres même avec 5 000 dollars, ils peuvent avoir une maison. C'est comme ça. Mais comme c'est un villageois, il ne sait rien de ces processus. Ici aux États-Unis, il se met à dire qu'il est propriétaire d'une banque. Parce que docteur Kassouré a dit c'est ma banque qui a acheté. Le fait de dire ma banque, mais comme c'est un villageois, lui-même, le système bancaire en Guinée il ne savait pas. Si c'est pas tant de Doumbouyang, lui ne mettait même pas l'argent à la banque. Un villageois comme Alid, il vient s'asseoir. Et c'est comme ça, et après on nous dit, ils n'ont même pas le kilo de venir s'excuser devant le peuple, ils sont toujours là à accumuler les mensonges contre ces dignitaires. Pourtant, c'est grâce à eux qu'on a Caleta, l'état, soit petit, Almaria, le projet, la route nationale aujourd'hui. Tous ces grands projets aujourd'hui, le financement, tout est déjà financé. C'est 20 milliards d'investissements. 20 milliards d'investissements. La route nationale, Caleta et tous, tout ça là, c'est grâce au président Fakonde. Rien ne vient du budget. Mais le Guinéen est assis parce qu'en immeuble de haine, affaire d'ethnie. Quand on dit le président Fakonde, d'autres même, non, c'est autre chose. Même si c'est le bien pour eux, non. Même s'ils mettent pont à Pita, ce n'est pas leur affaire. Même s'ils rament mamou petit, petit Paris, ce n'est pas leur affaire. Ce qu'eux, ils disent là, tant que leur candidat n'est pas présent, ce n'est pas leur affaire. Et quand même, j'ai montré Cancan aujourd'hui, il y a des gens qui se flanquent, qui disent, toi tu es aux États-Unis là-bas. Vous ne savez pas qu'il y a des endroits de Cancan qui dépassent ici aux États-Unis vous ne savez pas qu'il y a des endroits en Guinée, tu peux même pas comparer ça ici aux États-Unis. Il y a des bidonvilles ici aux États-Unis. Mais le Guinéen, ils sont, ça dit, bidon... dans l'argument. Est-ce qu'on peut résumer le développement d'un pays en 10 ans On doit résumer, c'est-à-dire le présent Alpha Condé et les 26 ans passés. Les temps de s'écouturer, on vient, non, il doit tout faire. Et toi, tu ne payes pas l'impôt. Moi, c'est pourquoi je ne m'énerve pas contre ces gens. Quand tu me dis. Voilà, il n'a rien fait. J'ai dit, oui, montre-moi tes impôts ici. Si vous voyez qu'aux États-Unis, on dit, non, vous n'avez pas fait ça. On n'est pas d'accord avec l'État. C'est parce qu'on paye impôts ici aux États-Unis. C'est parce qu'on paye les impôts. Et on est obligé de payer les impôts. Tu es obligé de payer les impôts. En fin d'année, tu ne payes pas. Ils vont, te, ils vont saisir tes biens. C'est comme ça aux États-Unis. Donc, quelqu'un qui paye les impôts a le droit de dire, l'État, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait ça. Mais toi, tu ne payes rien comme impôt, tu te flanques pour dire on n'a pas fait de route, on n'a pas fait ceci, ce, cela. C'est quand tu ne payes, quand tu payes l'impôt, que tu as le droit de t'imposer. De dire, oui, l'État doit faire ça. Mais c'est l'éducation-là. Nos journalistes, on ne cultive pas ça. C'est juste dire, ah non, il n'a rien fait. Hein, il n'a rien fait. Vous ne saviez pas, lorsque le président Fakonde voyageait, le souci de développer le pays. Et ça est là aujourd'hui. Les bandits sont en train de tout gâter. Si le président Condé était là, soit petit, c'est déjà fini. Mais ils sont coincés aujourd'hui. Simandou, ils ont besoin de 500 millions. Quel est l'état sérieux, l'institution financière, qui va donner 500 millions de dollars à ces bandits-là pour relancer Simandou Le projet était déjà relancé. Les bandits sont venus, ils ont arrêté. Ce n'est pas les mêmes 15 milliards qu'on entend. Ou bien ils ont augmenté, ils ont fait 30 milliards mais le Guinée est là, on ne cherche pas à comprendre. Oui, parce que nous qui parlons que non, on est contre. Oui, moi je serais toujours contre un putschiste. Si Mamadi même était un, un militaire intelligent, je peux comprendre. Mais un bandit, un narco, vous connaissez bien est qui est ce qui Mamadi Doumbouya C'est ce qui m'énerve. Si c'était un soldat, patriote, qui avait la notion de la République, mais des vulgaires personnes comme ça, des bandits réunis, des petites personnes comme ça, hein la maison dont je vous montre comme ça, là, c'est l'un des, des membres du CNRD. Mais demain, je vais vous montrer tout. Vous avez vu Ça, c'est la maison que quelqu'un vient d'acheter. À 1 un un million de dollars, 700, 7, 1 million 700 000 dollars. 1 million 700 000 dollars. Après, on accuse les autres. Ça seulement. Pour Damaro, lui, il a dépensé. Et 1 million, ça, ça fait 17 milliards. Ça, c'est un individu seulement. Et avec ça, on dit que Dieu va nous pardonner. Avec ça, que Dieu va nous pardonner. Voilà. Bon, je vais vous montrer encore. Parce que nous, nous, on ne parle pas dans le vide. Quand on vous parle, on vous montre des preuves. Le bâtiment qui est devant Sheraton, vous avez vu le bâtiment? Depuis qu'ils ont commencé à démolir, je vous ai montré. Voici la première image que je vous avais montrée. Et ils ont commencé à démolir. Ils ont complètement démoli. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, c'est devenu question de guerre. Vous savez, l'un des bâtiments appartenait à qui À notre regretté, feu Adjadjene Kaba. Père son âme. Les deux bâtiments appartiennent aux proches du président Alpha Kondé. Je vais dire comme ça. Mais tellement que Doumbouya est méchant. Tellement que Doumbouya, Niangole, Doumbouya, Mara Mankalouye ou Laouroko Doumbouya, quand il manque l'intérêt défendu là. Pourtant lui même il a domaine de l'État. Moi je serais d'accord avec lui. S'il avait pris un cabinet pour évaluer le bâtiment, combien ces gens là ont investi sur ce terrain? L'État aujourd'hui qui loue, c'est à dire le terrain de l'État, KPC a construit sur le terrain de l'État à Kaloum. L'État paye des milliards et des milliards aujourd'hui. Parce que KPC a un bras long aujourd'hui. Il est d'accord avec Idi Amin. Il paye des... L'État encore... C'est-à-dire, lui, eux, ils louent... L'État les loue. Peut-être à... Je vais dire... À, à 5 millions ou à 10 millions. Lui, il construit sur ça. Il loue le, le même bâtiment à l'État... À plus de 5 à 10 milliards. Mais ceux-là, eux, ils sont tranquilles. Il n'y a rien sur leur terrain. Mais c'est des proches du président Alpha Condé. N'yangboya Bouruma, tellement qu'il ne veut pas que ceci-là ait quelque chose. Que ceci-là vienne souffrir. Que ceci-là vienne auprès de lui. Que ceci-là vienne dire, comme ils ont fait pour le cas de la première dame. Voici, c'était ça leur truc. Le vocal de la première dame qu'ils ont sorti. C'est-à-dire les faire souffrir jusqu'à ces gens-là viennent auprès d'eux. C'est pourquoi je vous ai dit le vocal là. Qui a fait sortir le vocal Quand je vois des idiots parler, tout ça c'était fait. Pour que les gens viennent auprès d'eux. Il y a le compte de combien d'anciens de, dignitaires Des gens qui ont servi le pays pendant 10 ans. Leur salaire, on ne fait même pas la part pour dire, on va laisser une portion avec eux. Ok, ils ont un milliard dans le compte, on va leur donner 300 millions, le temps de justifier le tout. S'ils ne justifient pas, on sait qu'ils ont travaillé, ils avaient des salaires, ils peuvent voilà manger les 300 millions. Non, ils ne réfléchissent même pas à tout ça là. Comment la Guinée peut avancer Vous pensez que Allah Subhanahu wa Ta'ala va avoir pitié de nous Non Ils n'ont pas la volonté, je vous dis. Ils n'ont aucune notion de la République. Ces bandits qui sont en train de nous diriger. Mais eux, ils sont en train d'acheter des maisons à longueur de journée. Faire ce qu'ils veulent. Et puis dans l'arrogance, aucun média ne va parler de ça. Qu'Allah nous aide. Donc euh, la famille, euh, franchement, le CNRD, les étudiants du Maroc, ils disent qu'ils souffrent. De la manière dont vous avez envoyé vos avions pour aller en Algérie, les étudiants au Maroc, ils disent qu'ils souffrent. Il y a d'autres qui font même des poubelles. C'est-à-dire, ils vont devant les restaurants quand les gens finissent de manger, le restant pour manger. Donc franchement, c'est leur droit. Et pourtant, au début du coup d'État, on avait vu Doumbouya donner le drapeau national à ses étudiants pour aller au Maroc. On avait vu ça. Aller en Russie, on avait vu tout ça. Et vous avez dit, non, ceci représente demain l'avenir de ce pays. Mais aujourd'hui, ils sont abandonnés. Parce que vous n'avez pas la notion. Vous ne savez pas c'est quoi l'État, la République. Vous n'avez aucune notion de diriger ce pays-là. Quand je vous dis, vous êtes des tocards. Acceptez, vous êtes des tocards. Votre place, c'est dans, dans les camps militaires. Commander, commander 300, 400 unités, ça ne veut pas dire diriger un pays. Commander toute une république. Donc, ceux-ci sont abandonnés ou bien il n'y a pas d'argent. Donc, on vous rappelle quand même, les étudiants, ça fait 8 mois, 8 mois, où part le salaire là Et on voit des gens en train de soutenir ces Vauriens qui sont là. 8 mois des gens, d'autres n'ont même pas d'emploi là-bas. Et c'est ce qui fait que les filles deviennent prostituées, excusez-moi, du thème. L'argent facile. Elles font le métier.